Dans tout ça, on a Sigfox. Sigfox, donc, c'est un réseau LP1, comme on l'a décrit juste précédemment. Et c'est un réseau euh, LP1 qui a une particularité qui est innovante, en fait. C'est quelque chose d'assez euh, disruptif, en réalité, dans le monde des télécoms. C'est qu'on a un réseau qui est mondial. Alors, mondial aujourd'hui pour Sigfox, ça veut dire 70 pays. Bon, 70 pays, ça fait pas le monde entier. Mais c'est quand même déjà pas mal. Voilà, 18 mois auparavant, c'était à peu près 35. Grosso modo, on a un réseau qui double le nombre de pays euh, tous, euh, tous les 18 mois. Donc ça, c'est plutôt, plutôt cool et encourageant. Donc on a un réseau mondial. Et qu'est-ce que ça veut dire, un réseau mondial Ça veut dire qu'en fait, on a un opérateur qui est le même quel que soit le pays dans lequel on est. ce c'est pas tout à fait vrai, mais on va pas rentrer dans les détails. Disons qu'on a un opérateur qui est le même partout où l'on est. Et ça, ça veut dire que quand vous faites un objet que cet objet est déployé en France, en Espagne, en Chine ou aux états unis eh bien, vous allez interagir avec lui toujours de la même façon, grâce au fait que le cœur de réseau soit unique. C'est en ça que Sigfox est un opérateur mondial, c'est dans le fait qu'il apporte un cœur de réseau qui soit unique à l'ensemble du monde. Donc ça, c'est assez intéressant parce que dans le monde des télécoms, les opérateurs sont en général nationaux et c'est souvent le problème quand on utilise les outils 3GBP pour faire de l'IoT, c'est qu'on va se retrouver avec euh, des abonnements qui vont devoir être adaptés en fonction des pays dans lesquels on est. Parce que dès qu'on n'est pas sur un abonnement local, on va faire ce qu'on appelle du roaming. C'est-à-dire qu'il va y avoir un échange de données entre l'opérateur du pays où est l'objet, et vous qui êtes dans un autre pays et qui utilisez un autre opérateur. Et donc ce roaming va avoir un coût qui peut être important. Alors toi qui es jeune et qui n'a peut-être pas connu le problème du roaming en Europe quand tu partais en vacances, sache que il n'y a pas si longtemps que ça, 4 ou 5 ans, quand tu traversais la frontière par exemple espagnole, ton téléphone qui était sur Orange France passait sur Orange Espagne, la même société a priori, sauf que le prix de ta data était multiplié par 10 ou par 100, sauf si tu prends l'abonnement spécial qui permet aux vacanciers de bénéficier d'une vingtaine de mégas pour 10 euros. Voilà, je caricature un tout petit peu le truc, d'accord Et c'était super relou, d'accord Mais moi, en tant qu'humain, quand je traverse la frontière, je peux choisir de couper ma data, par exemple. Alors, pour un objet, qui par exemple est dans une voiture ou dans un camion, lui, le fait de savoir qu'il a traversé la frontière et qu'il serait mieux pour lui de couper sa data n'est pas quelque chose de particulièrement évident. Non, non, non, non, non, non. Donc, résultat, ça te génère une complexité, voire une incapacité de communiquer comme tu veux à l'étranger. Et ça, c'est pas super pratique. Donc un opérateur mondial est un peu une révolution là-dedans, parce qu'en fait, il te débarrasse de tous ces problèmes. Quand tu prends ton abonnement sur le réseau mondial, eh bien, tu as accès à un ensemble de pays, tous potentiellement, ou un peu moins si tu veux faire des économies, et euh, ton objet va pouvoir discuter dans l'ensemble de ces pays de façon transparente. Voilà. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le cœur de la révolution de Sigfox. Alors, au-delà de cet aspect euh, de communication et de réseau, eh bien derrière Sigfox, il y a un autre élément important qui est la technologie Sigfox. Et donc, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas mélanger les deux choses qui, dans Sigfox, sont l'ensemble de la solution. Sigfox est à la fois une technologie et à la fois un réseau avec un opérateur c'est différent. Comme tu as vu euh, Laura, tu as vu Laura au travers de la technologie Laura. Après, tu as utilisé euh, The Things Network sans doute pour faire tes essais ou éventuellement un réseau local. Et dans ce cas-là, tu as utilisé un opérateur réseau qui était par exemple The Things Network. Mais en France, tu as plusieurs opérateurs réseau pour Laura One. Tu as Obgenius qui appartient à Bouygues, tu as Orange qui appartient à Orange, et tu as The Sync Network, qui est un opérateur communautaire, qui lui aussi est un opérateur mondial. Voilà. Donc c'est deux choses différentes, et c'est des écosystèmes différents. En termes de business, sur l'aura, il y a des gens qui vendent de la techno, et il y a des gens qui vendent du réseau. Donc sur Sigfox, on a tout en un. Voilà, on a un vendeur de techno et un vendeur de réseau. Alors ce n'est pas tout à fait vrai dans le monde du vendeur de techno, parce qu'en fait la techno de Sigfox est une techno qui est ouverte. Et finalement, n'importe quel fabricant de technologie peut aller fabriquer, utiliser, enfin configurer un chip radio pour qu'il puisse émettre sur le réseau Sigfox. Donc en fait, Sigfox est un fournisseur de technologie, mais pas vraiment du côté de l'objet, mais plutôt du côté du réseau. C'est-à-dire que pour recevoir les messages Sigfox, eh bien, on va utiliser des getaways Sigfox qui sont la propriété de Sigfox.